Les mais j'ai pas envie je vais pas te menoter gros j'ai pas le droit alors tu es pas mais je suis en fait es rebelle, je t'explique je le sais en fait je t'explique il y a des lois tu vois ce que je veux dire donc je peux pas te menoter comme ça c'est pas comme ça que ça marche mais non mais j'ai pas dit mais t'es pas... pas policier mais quoi. si mais non mais je je suis de la bague c'est tout point barre maintenant je vais pas te menoter mmh. au milieu de la route mmh. ça sert à quoi Euh, comment tu l'achètes La cagoule. La, la cagoule, on l'achète bas on a nos magasins en fait. Allez venez, viens Bob l'éponge. Mais... T'es nouveau souris, Bob l'éponge Il y aura autre, autre chose que tu pourrais me vendre. Ah je te vends ce que tu veux Bob l'éponge Eh hey, c'est pas ouais, du Madden China, hein, ça vient. Eh hey, hey, C'est fabriqué d'ici gros Tu crois quoi C'est Made in Altis c'est un équipement de police. Un équip... Mais bien sûr, regarde, je suis full back Les rebelles, gros, ils sont pas comme ça Ils ont des guillis, ils ont des... ils ont des Enfin, ouais. ils ont des trilles. tu vois ce que je veux dire Regarde, moi, je suis full back, a pas ça, regarde, regarde j'ai un polo, gros Un polo Un polo, c'est pas rebelle Ouais Bah non, c'est pas rebelle, as reçu. Ouais, ouais, tu vas travailler avec moi, t'inquiète pas ma gueule, ce petit con ouais. <rire> Et il ouvre le magasin, du coup euh, mais il faut qu'on prenne la voiture parce qu'en fait il est pas vous êtes des civils vous l'êtes pas marqué sur euh, votre GPS c'est pas une voiture ah, c'est une voiture rebelle non les voitures rebelles elles ont des têtes de mort ça c'est une voiture euh, camouflage c'est même vous vous pouvez, euh, vous a pouvez les... Même les mais les gyrophares non il n'y a pas les gyrophares c'est ça c'est une voiture civile celle là euh, monsieur en ce ah. les ouais, rebelles euh, non ils sont morts avec monsieur... une tête de mort déposez-moi avant votre truc que vous m'avez dit ouais mais vous avez les sous parce que je peux vous faire ça je gratuitement en fait dire. Je sais, bah, j pairai, j pairai. Vous avez combien sur votre compte bancaire Parce que je sais pas, je suis pas à la banque de France, je peux Ça pas le J'ai... un 2, un, un... 62, 60, et attends Mais 62, 62... Et 120, non mais Et 13, 0,10 13, 0,10 ah, voilà. <rire> 13, 0,10 <rire> bah, Ok, vous, verrez, je vous vous me direz je vous donne la banque. Voilà, c'est bon vous... <rire> vous avez combien, 13, 0,10 sur votre compte mais non mais j'ai plus Il est à de la carte. Là on va chercher un collègue au commissariat. Il n'y a personne au commissariat. C? Si il y a quelqu'un, mon collègue vient de se connecter. Vous, vous pouvez me le vendre l'équipement. Bah, oui on va vous Oui oui mais on va. Je, vous... je vais vous emmener en fait. Faut que.. On va voir comment on peut faire parce que vous normalement vous pouvez pas accéder à cette boutique. Donc euh, il faut que ça passe par nous je pense. Donc on verra. Je vais demander à mon capitaine là, on va le chercher. Vous pouvez me mettre policier ou pas euh, non ça c'est pas possible. Attendez. Ah, bah il est là. Ça va sergent Ça va sergent ah bien et vous <rire> Regarde pas. Ça va nickel. Ça va nickel. Euh, éponge, pourquoi on a ramassé une éponge là C'est pas une éponge, c'est un ami. C'est un ami de longue date euh, capitaine. Ah ok. Ah ok. Bon pour... bon pour le dispatch avec la merde, il n'y a... Y a pas de Jackson et euh, Bertrand. Euh, va falloir les attendre je pense après pour la patrouille. Bah, affirmatif. Bah, affirmatif. ça fait, je vais travailler avec vous, il m'a dit. Euh... Bah on verra ça. Bah va on voir. verra ça. On n'est pas, pas, pas en encore sûr. Comment je travaille bah bien. Vous verrez. Enfin, bah bah, changer de polo. Et moi, oui. oui. J'aime bien cette voiture. Oh, ah, vous avez vu. Euh, elle va vite. Hein. Ouais. Est-ce que je, est-ce que je suis beau Bah ouais. Vous voyez même pas mon visage. J'ai une cagoule ce que je sais pas. Elle... <rire> ah non il faut que je joue avec Kagoul ils sont traquenards ou pas Non non gros ils sont trop teubés mec ils sont innocents euh, Ils C'est il ouf Bah alors monsieur je vais vous expliquer ce qui alors, va se <rire> passer Bon c'est pas un enlèvement on n'est pas des rebelles comme je vais vous le rappeler hein, au cas où euh, vous faites des petites frayeurs Lui derrière c'est le capitaine qui fait partie de l'armée de terre Qui derrière Affirmative, oui, affirmative Capitaine Joaquin Guzman Ok, tout le monde au calme. Et du coup, il est où le magasin Alors, le magasin, il est sur... Euh, il est à 1000... Euh, bon, il a mètre Donc, attendez, je vais regarder ça sur la carte. un hélico, au grand Ouais, comme ça, je vais mettrai avec vous, ça va être cool. On a le droit d'arrêter les véhicules ou pas Oui, oui, euh, bah, toute personne ça, ça, se trouve ouais. sur le territoire, monsieur, on a le droit de les contrôler, c'est la loi, c'est comme ça. Ah oui, je pourrais le faire avec vous Bien sûr. On va vous former ouais. Euh, du pas coup, grave. attendez, dites-moi ce que vous voulez, comme ça je fais le calcul. Je fais le calcul. Bah, comme euh, vous, là. Comme l'équipe, vous. Non, ouais, mais je vais le des birous, je, suis, je suis un <rire> fils de pute, tu me connais pas encore. Alors, euh, attendez, tac, tac, tac. Vous avez combien, vous, en tout Réellement en tout, sur votre compte bancaire, Et sur vous, bancaire, euh, je sais pas. Je peux vous marquer les chiffres, je peux vous, le, vous les dire. Non, mais dites-le moi, vous savez pas compter. Attendez. Mais oui, c'est pas compté. 12 et 100... J'ai 100 Vous avez 100 000 en tout 5 000, ouais. je crois. Ça, ouais. va va Ça va être très tendu parce que là, Alors, attendez, le pantalon. Rien que l'équipement sur moi en vêtements, j'en ai pour 50 000 dollars. Sans les armes, sans les armes. Vous pouvez m'aider, non Oui, non, mais on va vous aider, on oh, va on vous aider. Va, on, va, euh, on, va, on, va on va voir ce qu'on qu qu peut faire. On a besoin de recrues, ouais. donc euh, bien sûr. Mais euh, alors du coup, yeah. en tout, absolument en tout, vous avez seulement 100 000 pile-poil. Ah, en tout, vous avez seulement 100 000 pile-poil. Oui. A... C'est pas possible. Personne n'a 100 000... Euh, 1, 0, 0, 0, 0, 0. <rire> oui, j'ai 5 000 pile-poil. Retirez-moi 100 000. Retirez 100 000. Mais ça, ça, ça, ça. Non mais je vais en être sûr, parce que nous, on, a, on nous a déjà douillé, j'ai déjà acheté de l'équipement que je me suis fait baiser, donc... Euh c'est Gros, s'il me donne les 100 000, j'explose de rire. C'est ce qu'il est en train de faire. <rire> T'inquiète. Mais hein. Il fait vraiment ça. Je suis sûr qu'il est en train de les tirer, gros. Bah, plus... On n'a pas le droit non plus de demander de retirer des sous pour nous. Bro. Il m'a donné 100 000. Il les a donné, gros. <rire> <rire> vous avez pile poil 100 000, monsieur. Vous me les rendez après. Oui, oui. Non, mais te... non, non, je vais pas vous les rendre. Je vais aller payer votre équipement. Donc euh, c'est comme, En fait, c'est comme je vous ai dit. Vous, pour l'instant, mais... vu que vous êtes encore civil, vous ne pouvez pas acheter euh, euh, mmh, euh... à la boutique même. C'est comme euh, les gendarmes, je sais pas, ils, ont... ils vous faut une carte en gros, si vous voulez. Donc en fait, quand vous vous présentez devant les magasins, vous présentez votre carte et là, vous accédez euh... vous accédez à la boutique. Et là, euh... là que vous l'achetez votre équipement Là, on peut acheter déjà les premières fournitures, les euh, trucs à bouffer, on a des herses, on a deux, trois merdes, quoi. Mais ça mais c'est comme je vous dis, par contre, hein, voilà. euh... moi, mon arme, regardez, vous voulez un peu la... Quel... ce même type-là Genre un peu batteuse bon, Un petit truc comme ça. Hein. Ah, ça, monsieur, c'est dans les 500 000, par contre, hein. c'est super cher. Ouais. C'est euh... Là, vous pouvez m'aider, non euh, Oui, mais 500 000, 500 000 monsieur, c'est une somme, quoi. Vous oh, voyez yeah. C'est qui qui tire C'est mon collègue. Au pire, au il pire, y a une arme comme lui. Son arme, c'est... Allez, à combien de toi, 300 000, ton arme Ouais. À combien toi ton arme Attends, j'arrive. <coughs> ouais, 325 000, avec euh, des munitions. Sachant que chaque euh, caisse de munitions pour celui-là, comme vous voyez, les chargeurs coûtent 500 dollars. Le chargeur. On verra là-bas, vas-y. En dessous, j'ai que ça, alors c'est pas grave. Je vous ai donné tout en dessous. Bah attendez, écoutez, vous savez ce qu'on va faire bah, attendez, écoutez, Je vais contacter ma conseillère là, euh, de la de Banque de France, a, et on va voir. Euh... On va voir, euh... ah, voir si vous avez que ça plan plan sur, plan plan plan plan plan plan. sur Écoutez, je vais juste Mais... vous dire une chose, on n'aime pas trop les moteurs dans la police, monsieur, ok Donc si vous avez plus, dites-le moi, moi je m'en fous. Mais je suis pas un moteur. Bah écoutez, je vais appeler ma collègue, elle va vérifier combien vous avez sur votre compte. Parce qu'en fait, nous on a une règle d'or, on veut absolument attends, euh, aucun menteur, euh, on veut pas de menteur. Donc voilà, c'est comme je vous dis, on se dit tout. Attendez, je vais regarder sur mon compte combien il me reste, ok Allez-y, allez-y. Ah, euh, attends, je crois qu'il me reste un ah, truc sur mon compte, attendez Non, non, c'est un en fait, En fait, c'est mon frère, un... là j'ai un truc là, je un... ah le relire. Euh, du coup, on je vous les donne, qu'est-ce qu'il me reste pas. Vous avez combien Bah attends je vais, je vais vous donner parce que en fait d'ailleurs j'ai pas fait quoi Bah envoyez tout ce que vous avez et comme ça je, je vous fais un gros stuff. Et, bah après s'il en reste un peu vous me la Oui de oui, toute façon tout ce qui reste je vais vous le redonner. Après vous allez voir de toute façon la police ça paye bien. C'est 100 000 tous les quarts d'heure la police. Vas-y gros c'est bon. <rire> c'est bon on est riche. Ok venez avec moi dans la voiture, on va y aller. S'il fait une DDB mec on est mort. Mmh. On Montez devant, montez, montez devant. De devant, montez devant J'ai plus rien, faut me les donner après l'équipement Attendez j'appelle ma concierge pour vérifier oui. oui. T'as entendu ou pas ils font de troll hein <rire> T'as entendu son collègue gros Ouais ah, j'ai rien entendu J'ai entendu ils font de trolls, hein. on troll Du coup vous pouvez où <rire> euh, Monsieur on me dit que vous êtes en communication avec euh, d'autres personnes, c'est vrai Ah non Vous sûr Parce que d'après la triangulation euh, vous serez en vous communication, en communication hein. Monsieur Monsieur, je vous ai dit, on sait tout. Donc, euh, n'essayez pas de nous, de nous la faire à nous. Monsieur Allô Allô Monsieur, parlez, s'il vous plaît. Bon, bah, donc, comment te faire 250 000 dollars en, en 5 minutes Il avait 250 000, ce con. Mais ouais, coup, mais il m'a filé 100 000 et 174 000. Je, en fait, il fait... Ah, mais c'est pas mon compte, c'est le compte de mon frère. <rire> je te jure, il m'a tué.